Bonjour. Alors attend, c'est un bug. Je ne sais pas si je suis en direct ou si ça mouline. Deux secondes, deux secondes. Parfait, bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous tout va bien aujourd'hui, malgré la situation. Mais enfin, je te toujours. Hein. Euh, J'attends de voir si, si c'est du monde qui arrive tranquillement avant de commencer. Super, bonjour Maëlle. J'adore ce prénom, très joli. <rire> bonjour, bonjour. Alors d'abord, je suis très très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue en live et je suis très contente d'être là. Moi, c'est ça me... Vous m'avez manqué, mais vous m'avez carrément manqué. C'est vraiment... C'est physique. <rire> euh, pour ceux qui ne me connaissent pas... Alors, j'attends un peu qu'il y ait du monde, mais merci, Maëlle <rire> euh, Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle sarah je suis voyante, médium, spécialiste de l'oracle de la triade. Alors, l'oracle de la triade, dans un état à peu près catastrophique parce que je m'en sers tout le temps. Et, euh, et qui est, depuis qu'il a été créé en 1990 par Dominique Duplat. Alors, 1990 jusqu'à aujourd'hui, euh, je pose deux, je retiens un, quand on ne sait pas calculé, ça fait 30 ans. 30 ans que je me sers du même oracle bonjour Emmanuel. et euh, je suis donc spécialiste de la triade je, je suis aussi parapsychologue coach intuitif et spirituel euh, praticienne en Reiki bioénergie magnétiseuse enfin bon surtout surtout là aujourd'hui on va faire de la voyance bonjour Sylvaine donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va passer une demi-heure ensemble vous allez me poser vos questions et je vais y répondre aussi clairement et euh, précisément que possible pour cela j'ai besoin de la question normale, du prénom de la personne concernée et même si c'est quelqu'un d'autre hein, en fait est bien d'avoir votre prénom plus la personne concernée comme ça j'ai deux prénoms et les dates de naissance j'aime bien les dates de naissance et puis comme ça je peux vous répondre à vos questions est ce qu'on va faire pendant une demi heure alors maintenant que tout le monde vienne juste pour vous dire si ça vous intéresse enfin si le monde de l'invisible vous intéresse, si le monde spirituel vous intéresse, si euh, si les prédictions générales vous intéressent, c'est augmenter votre vie quotidienne, améliorer votre vie quotidienne. Parce que J'aime bien que quand je dis augmenter, c'est le côté transcendant en fait. Je suis désolée, hein. pour moi c'est toujours augmenter les tailles oratoires, augmenter, augmenter. C'est améliorer votre vie quotidienne, vous intéresse. Euh, J'ai une chaîne qui est sur YouTube qui s'appelle Sarel en partenariat avec Astro Center, qui s'appelle Sarel et le monde de l'invisible. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir les vidéos qu'il y a là-bas, il y a énormément de conseils. Il euh, y a des vidéos de prédiction, hein, comme euh, j'avais prédit le vaccin en fin d'année, d'ailleurs, qui arrive en fin d'année, on m'a dit « mais non, ce n'est pas possible », mais ouais, c'était prédit dans une des vidéos, donc vous pouvez la trouver. Il y a des vidéos de, de conseils, comment vous, vous connectez avec vos guides, euh, vos guides comment, euh, pourquoi votre pendule ne marche pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup aimé celle-là, pourquoi votre pendule ne marche pas, parce qu'effectivement, des fois on tente, on tente et ça ne marche pas, et puis en fait, on tente toujours de la même manière, on a toujours le même résultat. Donc effectivement, ça ne marche toujours pas <rire> Et plein d'autres petites vidéos comme ça qui peuvent vraiment vous aider. Je crois que j'ai tout dit. Hein ah oui, si vous voulez me contacter en privé, mais ça je vous le dirai après. Le numéro c'est 01 75 75 40 42. Donc 01 75 75 40 42. Et ça je vous redonnerai au fur et à mesure. Donc maintenant, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Ah mais je crois qu'il faut que je fasse défiler. Ah ben oui, c'est ça, je croyais que ça défilait tout seul. Désolé. en fait, vous avez commencé avec vos questions. D'accord. Très Fabrice, comment tu vas D'accord, donc ça défile pas tout seul, mais je t'ai trouvé. Euh, tu as commencé donc par le dossier financier. Tu vois, tu as hésité entre les deux questions. En fait, ça vient, ça vient au fur et à mesure en fonction de ce que tu ressens. Alors, Fabrice, est-ce que Fabrice va avoir des nouvelles que Fabrice... Quand tu me dis dossier financier, des nouvelles, est-ce que tu veux savoir si les nouvelles sont bonnes J'imagine que ce n'est pas juste savoir si tu auras des nouvelles. Parce que tes nouvelles, tu en auras bien à un moment donné, mais des fois, elles sont, des fois, il ne vaut mieux pas en avoir. <rire> donc, est-ce que Fabrice, est-ce que. Si Fabrice, je vois une protection, donc très raisonnable au niveau financier, ce qui veut dire que ton dossier est en train de, en train de se faire, enfin ils sont en train de travailler dessus. Euh, tu vas vouloir évoluer. J'ai une erreur dessus, alors j'ai une erreur sur le dossier, ça ne veut pas dire que le dossier est rejeté, ça peut vouloir dire que tu n'as pas ce que tu demandes dans la totalité, ce que je ressens en fait. Hein. C'est ça, je te vois tourner la page, commencer une collaboration avec quelqu'un qui te permet de régler ce que tu as à régler. Donc je pense que tu n'auras pas totalement ce que tu veux au niveau financier, ça ne sera pas totalement rasé, mais que ce que tu dois régler, tu pourras le régler de façon raisonnable en fonction de ta situation et doucement, doucement en partenariat avec, euh, alors, je ne sais pas si c'est la Banque de France ou un truc comme ça, mais avec la personne. Et Donc tu commences bien une collaboration pour pouvoir régler ta situation financière. Est-ce que tu m'as demandé si c'était bientôt Quel mois, quel mois, quel mois La prochaine fois que Fabrice va avoir des nouvelles de ce dossier ben on me donne en février, donc attends pas, euh, je pense que décembre, janvier, de toute manière, euh, ça va être un peu, un, peu, un peu mort, mais bon, ça ne m'étonne pas avec les fêtes. Tu l'auras beaucoup plus en février, la réponse. Merci Fabrice Alors, j'attends ta deuxième question, <rire> et je te répondrai avec plaisir. Sinon, je te souhaite une excellente journée. Bonjour Laurence, bonjour <rire> Bonjour Lorraine, bonjour Marie-Angèle, très jolie. Comment ça va Marie-Angèle alors j'aime bien quand vous me dites je vais faire une rencontre, donc je suppose qu'on parle de sentimental parce que des rencontres vous en faites, quoi en ce moment on n'en rencontre pas beaucoup des gens, mais bon. Est-ce que Marie-Angèle va rencontrer de nouveau avec une nouvelle relation sentimentale sérieuse Est-ce que Marie-Angèle va rencontrer avec une nouvelle relation sentimentale sérieuse Marie-Angèle me demande si elle va rencontrer quelqu'un. Alors, moi j'ai un rapport de séduction avec un homme que j'ai l'impression, euh, que j'ai vraiment l'impression, que vous le connaissez déjà. Non, mais on parle de quelqu'un qui a, apparemment, il y a déjà un rapport de séduction, avec qui il se passe pas grand-chose, mais qui va vous ouvrir des opportunités, genre euh, pour commencer une relation cachée. Euh, je sens que vous ne serez pas totalement d'accord, parce que vous voudrez qu'il éclaircisse d'abord sa situation, parce que je vois carrément lui tourner le dos. Et je vois quand même la relation démarrer par la suite, parce que vous serez tenté et qu'il vous plaît en vérité. Mais vous ferez tout pour qu'il éclaircisse sa situation. Et pour moi, ça, c'est clairement... Ça m'a l'air assez proche. Donc, quelle année, quelle année quelle... Ah, mais c'est carrément l'année prochaine. Mais l'année prochaine, on va dire, je pense que vous le connaissez déjà. C'est juste quelque chose qui est très lent, qui n'a pas démarré. On est dans un rapport très ambigu entre vous. Et qui va, qui va démarrer, mais plutôt vers euh, printemps, été. Mais c'est une relation qui est, qui est très lente et qui évolue. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber dessus comme ça. Donc, vous connaissez déjà ça, Marie-Angèle. Merci marie pour la question. Et je vous souhaite une excellente journée. Alors, je sais que je parle vite. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Je parle vite pour pouvoir répondre à un maximum de, de, de personnes. Déjà je parle vite à la base, alors là, du coup, j'enchaîne. Je vais essayer d'être plus calme et plus lente dans ma façon de parler. Bon, du coup, ce n'est pas évident par rapport aux questions. Mais, mais bon, j'espère que vous avez compris. Je vous souhaite une excellente journée, Marie-Angèle. Rebonjour, Maëlle. J'adore ce prénom, c'est trop canon, Maëlle. Alors, Maëlle me demande si sa relation avec André va reprendre. Eh ben, c'est une excellente question. Merci d'avoir joué avec nous. Alors, Maëlle et André... L'avenir sentimental de Maël et André. L'avenir sentimentale de Maëlle et, Maël et André. Je sais, je me répète, hein, jusqu'à que j'ai la réponse. L'avenir sentimentale de Maël et André. André cherche une stabilité, il commence à vouloir être tranquille. Il est en train de tourner une page, mais sur quelqu'un d'autre. Pas sur vous, j'ai l'impression. Il est en train de tourner une page sur son histoire de couple du passé. Il a envie d'atteindre son objectif au niveau matériel avec euh, bah, cette personne du passé. Il va mettre beaucoup d'énergie pour faire des efforts et aller de l'avant. Maintenant, euh, est-ce que et André vont se remettre ensemble Et bien, moi, je vois un message sentimental vis-à-vis -vis de vous. Alors en fait, Maël, ça va prendre un peu de temps parce qu'il est en train de tourner une page sur son passé, comme j'ai dit. Il veut régler son histoire matérielle et bien s'en sortir au niveau matériel avec cette personne du passé. Et en fait, euh, après, c'est vrai que je vois des messages sentimentaux. Je le vois essayer de revenir en douce, mais du coup comme il va mettre du temps, il va falloir qu'il trouve une bonne excuse pour revenir, pas du tout, euh, salut chérie, euh, comment tu vas Quoique, très masculin, le coucou comment ça va, au bout de six mois, euh, quand il ne se passe rien du tout, et euh, comment, coucou, comment tu vas Vous ne savez pas d'où il sort, c'est l'histoire de prendre contact et de vous, vous, vous tombez des nues. C'est assez masculin, c'est assez impressionnant. Moi il m'a toujours épaté ce coucou comment ça va, en plus par chat, totalement impersonnel, mais bon. Parce que je le sens bien comme ça, le retour avec un petit message, tu sais, genre, euh, comment tu vas, euh, ça se passe bien en ce moment après plusieurs mois où il est en train de régler son problème, sans avoir rien dit, évidemment, parce que la communication, c'est dangereux. Calme moi calme moi la prochaine fois que Maël en fait, on va se mettre ensemble. Donc, est-ce que c'est clair pour toi Mais ça ne peut-être pas, pas facilement parce que j'ai tout mélangé. OK. En gros, pour moi, André, il doit régler une histoire du passé, tourner une page sur son couple, et régler son histoire matérielle, et revenir après vers toi. Mais ça met plusieurs mois. Donc, c'est quelque chose aussi d'assez lent avant qu'il revienne. Et j'espère que tu passes une très bonne journée. Bonjour. Bonjour Angèle. Angèle te demande si elle va trouver une bonne voiture d'occasion avant la fin de l'année. Donc il te reste trois semaines. Quand je dis trois semaines, il te reste deux semaines. -da -da. Alors, Angèle, Angèle, Angèle, en deux semaines, est-ce qu'Angèle va trouver une voiture d'occasion entre maintenant et 2020 Tu vas vouloir évoluer. J'ai une femme qui va te contacter. Je vois une erreur. Écoute, je veux pas te vexer, je ne veux pas te décevoir, mais je serai beaucoup plus sur janvier, moi. Est-ce que est qu'Angèle va trouver une bonne voiture d'occasion entre maintenant et fin janvier 2021 Fais gaffe, j'ai du mensonge, hein. tu vas tomber sur du mensonge en virtuel, sur des trucs comme ça. Et je te vois quand même y arriver d'ici la fin janvier, mais par contre, euh, tu vas tomber sur du mensonge. Fais très attention, hein. j'ai des erreurs, j'ai du mensonge, Donc il euh, y a beaucoup d'embrouilles dans ces trucs-là, et bon, c'est connu, c'est pas nouveau. Euh, enfin, c'est connu internet, euh, ça a 20 ans, mais bon, c'est connu quand même aujourd'hui, <rire> c'est pas nouveau. Et donc fais attention quand même sur quoi tu tombes, mais à la fin tu vas finir par y arriver d'ici fin janvier normalement. Ah, ça y est, ça défile tout seul, et quand ça défile tout seul, je suis paumée. <rire> Alors je me plaignais que ça défile pas le tout seul, et maintenant je me plains que je sois paumée. Hum... Marie-Angèle, je t'ai répondu. C'est gentil d'avoir posé la question autrement, mais je plaisantais, j'avais bien compris la question. Je t'ai répondu, enfin j'espère que tu as eu ta réponse. <rire> Sandrine, comment ça va Sandrine alors Sandrine, que j'ai perdue il y a deux secondes, euh... d'accord, Sandrine me demande comment ça, ça ira avec David, d'ici la fin d'année, cest dire sentimentale, Sandrine et David, Sandrine et David, Sandrine et David entre la fin d'année 2020, j'aime bien ce prénom David, alors, David il commence à vouloir être indépendant au niveau financier, donc rien à voir, on parle beaucoup de son situation financière et... Il est plus préoccupé par sa situation financière, sa situation professionnelle, euh, qui risque d'ailleurs de lui créer des difficultés d'ici la fin d'année. Hein, donc, vous, vous me dites deux semaines, ce n'est pas énorme, mais euh, il y a des fois, il se passe beaucoup de choses. Et il aura envie de réussir, il a beaucoup de doutes à un moment donné. Donc, pour moi, David, il est à fond dans le pro, à fond dans le matériel. Donc, il ne se passe pas grand-chose parce qu'il est très préoccupé. Très préoccupé. Après, on peut voir pour 2021, mais ça va être un petit peu de temps. Donc, si tu veux me dire en privé, Sandrine, c'est avec plaisir. Si D'ailleurs, si quelqu'un veut venir en privé, c'est avec plaisir. Au 01 75 75 40 42. Je répète le numéro 01 75 75 40 42. Et on enchaîne avec... Remarie Angel. angèle Non, mais je vais en rêver, Marie-Angèle. Je rêverai de toi. <rire> Sandrine, je te souhaite une excellente journée. Fabrice, rebonjour. Oui, tu as de la chance aujourd'hui. Mais enfin, il faut dire que... Je me suis dit que la dernière fois je t'avais zappé et que là je peux pas te zapper parce que la dernière fois ça a été tellement vite qu'il n'arrivait pas à répondre et là c'est avec plaisir alors fabrice fabrice fabrice au niveau de l'amour fabrice me demande s'il va rencontrer quelqu'un et euh, il m'a bah, bah, précise qu'il parle d'amour j'ai dû euh, alors je charriais sur l'histoire hein, parce que je comprends bien que rencontrer quelqu'un c'est amoureux mais je trouve ça mignon comme façon comme vous le posez donc c'est pas obligé de changer la façon de poser les questions hein, parce que euh, fabrice sérieuse. Fabrice, écoute, euh, je te vois très famille en ce moment, donc plutôt, euh, je sais, alors, je, je sais pour la famille que ce n'est pas évident, mais je te vois famille en ce moment. Je te vois vouloir régler des choses au niveau familial, surtout je te sens te sentir un peu seule et euh, c'est comme si tu réglais des blocages en fait en ce moment, familiaux. Mais tu vas effectivement tenter d'évoluer avec une personne, vouloir éclaircir la situation avec elle, donc tu vas tenter toi d'évoluer avec la personne, ça ne va pas tomber tout seul je te le répéterai jamais assez, tu vas bouger et si tu n'as pas le courage de bouger, tu bois un verre avant <rire> et tu vas vouloir éclaircir une situation avec une personne et tu vas démarrer une relation grâce à ça. Donc, ça sera une bonne chose. Moi, j'ai une femme qui a des sentiments pour toi et ce n'est pas la première fois que je le vois. Donc, vraiment, il faut que tu prennes ton courage à deux mains. Ce n'est peut-être pas celle dont tu penses, c'est peut-être d'une autre personne dont on parle. Hein. Euh, franchement, mais il mais, mais faut, faut que, que tu tentes au moins euh, la prise d'un verre, enfin un verre aujourd'hui c'est compliqué, tout est fermé, mais bon, trouver une solution quoi, prise euh, d'un café sur la place de la, de la ville, <rire> est-ce qu'on peut plus s'asseoir Fabrice, je te souhaite une excellente journée, et donc la réponse était bien sûr oui, euh, j'espère que tu l'as compris. Alors, Sissou, Sissou, Sissou, que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup quand tu me dis, ma chérie, mais je me rappelle, n'ai pas ton prénom, Sissou, ça me ferait un plaisir de te répondre, mais... Euh, Nesrine, excuse-moi, j'ai ton prénom, J'avais pas tout lu. Je pas à tout lire. Alors, Nesrine me demande ce que je vois avec Mehdi. Allez, Nesrine. La manière sentimentale de Nesrine et Mehdi. Tu me... D'accord, donc Nesrine qui est mariée à Mehdi me demande ce qu'il faut faire pour que ça s'améliore. Alors déjà, on va voir ta situation avec lui, hein. le sentimentale de Nesrine Mehdi. Il se passe quoi entre Nesrine et Mehdi aujourd'hui déjà Il se passe quoi entre Nesrine et Mehdi aujourd'hui Mehdi, euh, Mehdi s'éloigne, il s'éloigne, il est en train d'ouvrir des opportunités. J'ai l'impression qu'il est en train d'ouvrir des opportunités avec des personnes qui sont loin. Il a envie de partir, d'être seul. Écoute, euh, Mehdi, il est en train de, il est en train de vraiment s'éloigner. Je pense que plus que tu essaieras de l'accaparer, plus il aura peur, plus tu essaieras de le rattraper, pardon, ce n'est pas le bon mot, de le rattraper, plus il aura peur que tu l'accapares, c'était dans les sept nuits là et plus il va vouloir avoir peur d'étouffer et vouloir exploser et partir. Donc, de toute manière, Mehdi, il a besoin de ce moment-là pour lui. Euh, Qu'est-ce que Nesrine Mest doit faire Comment Nesrine doit agir avec Mehdi pour que la relation évolue moi, on me dit qu'il faut que tu envoies des messages de réussite de mariage. qui veut dire qu'il faut que tu sois... Euh, il faut que tu envoies des messages de bienveillance. Il faut que tu envoies des messages. Alors, ça veut dire quoi un message de bienveillance C'est très abstrait. Euh, il faut vraiment vous communiquer sur comment faire en sorte que votre mariage marche. Parce que je ne pense pas que Mehdi ait envie que ton mariage... Il n'a pas envie de couper le mariage. Ce n'est pas ce que je vois. Je vois qu'il étouffe et qu'il a envie de tranquillité. C'est très différent. Euh, Quel est-ce que Mehdi vis-à-vis de Nesrine Il a, en plus, il est jaloux, il pense qu'il y a des messages, qu'un homme t'a ouvert des opportunités. Euh, je sens un côté un peu parano chez lui, du style, euh, il y a un mec qui t'a dragué. Euh, et puis si t'es là, c'est sûr que ce n'est pas parce que t'as été justement voir ailleurs. Je ne pense pas, en plus, je ne te vois pas aller voir ailleurs du tout, ce n'est pas ton style. Donc euh, Après, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, il son style. Toi, ce n'est pas ton style. Donc, je ne sais pas, je, je pense que lui, il n'a pas confiance en toi en ce moment. Il a peur du mensonge, il étouffe et que tu as besoin de lui redonner confiance, de, le, de, de, de, de, de re prendre une communication sincère avec lui, bienveillante. Et quand je dis bienveillante, c'est dans le bien de chacun, pas dans le fait de vouloir attraper l'autre. Ce qui est en fait le problème, c'est que quand on a peur de perdre quelqu'un, et bien surtout les femmes, on a un don pour ça. Quand on a peur de perdre un homme, on l'attrape, vas-y, viens là, c'est un truc de fou. Il ne faut pas faire ça, il faut vraiment retourner dans les communications. S'il a besoin d'air, il prend l'air, s'il a besoin d'avoir plus confiance, tu, lui, tu le rassures, mais tout marche, tout marche à la communication. Et je te souhaite une excellente journée Nesrine et, euh, et si tu veux savoir si vraiment ça va aller mieux si on prend le temps sur 2021 comment se passera ton couple en 2021 viens me voir en privé avec plaisir donc au 01 75 75 40 42 et je te souhaite une excellente journée pleine de lumière bonjour Clarisse euh, Clari, Clarisse ma belle je ne fais pas les grosses ah j'ai oublié de dire au début de, de, de vidéo pas le jus d'éridique et pas la médicale pas le médical tout ça c'est déontologi déontologiquement parlant je n'ai pas le droit en public d'en parler donc euh, tout ce qui est grossesse euh, je suis désolée euh, et, et bon, médical et juridique euh, ça marche pas bonjour laure alors laure me demande si elle va déménager allez laure ah ouais on a le même nom alors attends, l'or, l'or, l'or. Est-ce que l'or va déménager Est-ce que l'or va déménager Qu'est-ce que l'or va déménager Apparemment, j'ai un homme qui se protège, qui tourne la page avec toi. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Un homme qui se protège au niveau contrat, qui tourne la page. Donc, on est bien sur un appartement, sur un, sur un bien en tout cas, immobilier. Est-ce que l'or va déménager Tu commences à collaborer. Je vois le déménagement. Je te vois des déménagements toute seule apparemment. Je vois bien le déménagement, Alors, Alors c'est sûr que tu vas déménager, la question c'est quand Parce que si c'est dans 10 ans, c'est peut-être beaucoup moins intéressant. Est-ce que Laure va déménager entre maintenant et... Tu vas devoir éclaircir une situation, je vois beaucoup de tension, je te vois réussir à couper avec quelqu'un. Est-ce que Laure va déménager entre maintenant et... Euh, je me mets beaucoup d'énergie au niveau matériel parce que c'est pas évident, tu fais des efforts pour commencer quelque chose. Alors tu vois, je vois le déménagement, j'ai l'impression qu'il n'est pas si proche que ça au niveau timing. Est-ce que l'or va déménager entre maintenant et fin d'année 2021 Est-ce que l'or va déménager entre maintenant et fin d'année 2021 Je vois une femme qui a des doutes, qui est en retrait, donc c'est au niveau de ton dossier ça, et qui veut faire des changements. Ok, donc l'or, j'ai l'impression qu'il y a une femme sur ton dossier, c'est pas un dossier comme je le pensais. C'est un vrai dossier ou euh, quelqu'un qui s'en occupe. J'ai une femme qui s'occupe de ton dossier. Excuse-moi, j'arrive. J'arrive. J'ai une femme qui s'occupe de ton dossier, qui va avoir des doutes, qui va remettre en question et faire des changements dans ton dossier. Parce qu'elle pense qu'il y aura de non-dits. Vous allez signer. Toi, tu voudrais être tranquille. Tu tournes une page sur un mensonge. Tu décides d'atteindre tes objectifs. Tu tournes le dos au niveau... On va te tourner le dos au niveau matériel. Et tu vas finir... Alors, tu vas déménager. Mais franchement, ce n'est pas dans les mois à venir. Ça va mettre du temps. Ça va vraiment mettre du temps. Maintenant, je te pense qu'il vaut mieux prendre ton mal en patience et voir ce qui est possible de faire en attendant. Mais je te souhaite une excellente journée avec pleine de lumière et de spirituel. Malgré tout. Et sache que chaque problème nous fait grandir. Si on n'avait pas eu de problème, on serait encore des hommes de Cro-Magnon. C'est important de comprendre le problème. C'est la bénédiction qui nous fait évoluer. Alors, Clarisse et Tony. Bonjour, Clarisse. Clarisse et Tony. Est-ce que Clarisse me demande si avec Tony, la relation va bien évoluer Alors, bien évoluer. J'adore les prénoms. Tony, moi, ça me fait penser à Tony Michelli, Clarisse, enfin... Clarisse et Tony. Allez, on va voir ça. Comment ça se passe entre Clarisse et Tony? La lumière sentimentale de Clarisse et Tony. La mère sentimentale de Clarisse et Tony. Tony cherche une stabilité. Il veut être tranquille. C'est quelqu'un. Alors Tony, c'est quelqu'un qui a envie d'être tranquille. Mais quand je dis être tranquille, je ne sais pas si être tranquille. Euh, c'est genre euh, je veux être tranquille, mais euh, tu fais tout et moi je suis tranquille. Je suis pas sûre qu'il ait tellement envie de faire d'efforts en fait, euh, Tony. Dans la relation. La mire sentimentale de Clarisse et Tony. C'est ça. Je, dois, je vois devoir régler une femme, alors je viens régler quelque chose avec une femme, j'ai une procédure. Hein. Il se rend compte qu'il doit ouvrir des opportunités avec toi, tourner une page sur son passé. Il met de l'énergie, mais il est pas mal perso comme garçon, donc il aura besoin de tranquillité, d'être perso, d'être euh, tranquille, d'être euh, un peu tout seul. Parce qu'il doit tourner une page avec le passé et qu'il évolue avec toi, mais qu'il a besoin de cette série de transition où il sera tranquille avec lui-même, en fait, c'est ça. Non, il doit être tranquille. Oui, il veut pas il, veut prendre, il, veut prendre, il veut euh, Kate, de s'embêter. Qu'est-ce qu'il Tony vis-à-vis -vis de Clarisse Tony, vis-à-vis -vis de toi, il sait que tu as des sentiments. Il sait que tu cherches une stabilité. Et lui, il n'est pas sûr d'être prêt à ça. Donc, il faut y aller doucement avec Tony. Hein. Que ressent Tony vis-à-vis -vis de Clarisse Eh bien, et tu lui manques quand tu n'es pas là. Donc, il a envie d'éclaircir la situation, il a envie d'avancer. Au niveau attirance, c'est évident, mais alors clair et net, il t'a dans la peau le monsieur. Et seul problème, c'est qu'il a, a besoin d'un moment tranquille. Ouais, moi j'ai besoin, de, je vois un message, je vois un traitement sur lui. Euh, je le vois très angoissé à cause d'une histoire ou qu'il doit régler avec quelqu'un d'autre angoissé à cause de sa famille, à cause d'un mensonge. Donc en gros, cette relation, elle est, elle, est, elle est relativement compliquée en fait par rapport à... Franchement, ça m'a l'air d'être une relation compliquée pour lui. Euh, pour toi, c'est très simple, hein. tu l'aimes, tu veux, il euh, n'y a, a pas de souci, on a bien compris. Mais pour lui, apparemment, c'est quelqu'un qui, pr qui prend la chose comme quelque chose de très compliqué. Alors je ne dis pas que la relation est compliquée parce que c'est souvent nous qui compliquons les relations. Hein. C'est l'humain qui complique. Enfin, pour moi, c'est l'humain qui complique les relations. Hein. Normalement, si c'est clair, rentier, tout ça. Mais là, en l'occurrence, il est très compliqué. Euh, on peut peut-être aller plus en profondeur euh, si tu m'appelles en privé au 01 75 75 40 42 euh, parce que là je vois qu'effectivement ça évolue mais il euh, y a des moments où il a besoin d'être seul c'est pas sûr qu'il sait pas vraiment ce qu'il veut il sait que c'est compliqué il, il a envie d'être avec toi donc ça va être assez en dents de scie je pense et je te souhaite une excellente journée Clarisse. Bonjour Julie comment ça va alors Julie me demande si elle va trouver sa voie professionnelle et bien avec plaisir est-ce que, est que Julie va trouver sa voix professionnelle Alors, est-ce que Julie va trouver. C'est quoi trouver ta voix professionnelle Est-ce que Julie va trouver le, le, le domaine professionnel dans lequel elle sera épanouie eh bien Est-ce que Julie va trouver le domaine professionnel qui va la faire vibrer Est-ce que Julie va trouver le domaine professionnel qui va la faire vibrer Et que ça devrait dans la vie. Vibrer pour un domaine professionnel. Moi, j'adore ça. Euh, je vois des messages avec une personne que tu vas beaucoup, beaucoup, enfin qui lui, elle, lui, lui va beaucoup t'apprécier. On est dans le domaine du pro, il hein. faut rester pro. Hein. Je veux pas repartir en disant oui, mais comment il s'appelle sur moi, mec, non, pro, c'est un homme, tu vas avoir des messages. Ce type, il va beaucoup t'apprécier au niveau boulot. Euh, tu feras des erreurs parce que tu démarres. Moi, je vois un contrat, un CDI. Je vois un CDI avec une personne. Et dans quel temps Quel domaine désolé dans quel domaine la prochaine fois que Julie va trouver moi pour moi tu réussiras alors très étonnamment on me parle de, de, de, de on me parle de procédure hein. on me parle de procédure de protection Et on ne parle pas de droit est ce que c'est du social est ce que dans quel domaine Julie va, va trouver son va être au niveau professionnel protection on me parle beaucoup de protection alors déjà en collaboration, donc je ne te vois pas seule, hein, indépendante, tu mets beaucoup d'énergie, il y choses qui te demandent énormément d'énergie, j'ai une tentation, ce qui veut dire que ça sera, euh, comment dire, c'est vraiment comme si tu y mettais tout ton cœur en fait, hein, comme, euh, comme si ça t'est addict, un truc qui va te prendre comme ça, euh, et tu vas commencer, et tu vas commencer, alors euh, j'ai une personne de science qui bossera avec toi, une femme de science, toi tu seras dans la protection, donc le côté un peu juridique, et je pense que vous allez bosser ensemble, c'est sûr même que vous allez bosser ensemble et ça va t tu, vas, tu vas aider les gens. Tu vas aider les gens parce que je vois que ça va te prendre au trip quand tu vas trouver ton, ton domaine. Je te souhaite une excellente journée, Julie. Et c'est une très bonne nouvelle, hein. franchement, c'est top. Euh... Avec plaisir, avec plaisir, Nesrine. Oui, je pense qu'il qu y a un truc entre les deux parce que je ne vois de pas te faire confiance. Excuse-moi, Nesrine, juste pour répondre à Nesrine ne pas te faire confiance, donc je pense qu'il a un côté parano et jaloux. Mais à côté de ça, il a envie d'être seul, donc je pense qu'il est un peu... Mais avec plaisir, si tu peux m'appeler en privé, parce que là, c'est votre histoire, elle n'est pas simple. On règle pas l'histoire d'un couple en, en cinq minutes. C'est vraiment... Euh... Ça serait avec plaisir, mais c'est compliqué. Je te souhaite une excellente journée, en tout cas, à toi. Marline, bonjour Marlène me demande l'avenir avec Nabil. Et moi, merci. D'accord. Marlène et Nabil, l'avenir sentimentale de Marlène et Nabil. Mais c'est un vieux ton Nabil, il a 10 ans de plus que toi, mais c'est lui qui doit m'appeler, c'est pas toi qui dois m'appeler. <rire> ouais, je suis plus âgée que lui, hein. je peux dire que c'est un vieux, j'ai le droit. Non, mais... <rire> Marlène et Nabil, l'avenir sentimentale de Marlène et Nabil. Nabil, qui est à fond dans le matériel en ce moment. En collaboration, il veut faire de l'argent. Je vois beaucoup s'énerver avec une femme. Il m'a l'air très colérique, ce Nabil. En plus, d'être vieux, il est colérique. Non mais. Euh, je n'ai pas de l'âge hein, pour tous ceux qui se sentiraient vieux, hein, parce que moi, j'ai 7 ans de plus que lui. Donc, hein, à la rigueur. <rire> euh, L'avenir sentimentale de et Nabil. Sérieusement, Nabil, je vois qu'il cherche une stabilité. Je sais qu'il va être avec toi, hein, je ne dis pas, mais euh, je le vois à un moment donné avoir des crises d'angoisse se sentir très seul vouloir évoluer euh, je vois commencer quelque chose avec une femme de science alors pas sentimentalement forcément mais je pense qu'il aura besoin d'une thérapie nabil il aura vraiment besoin d'une thérapie il n'y a aucun jugement je répète dans tout ce que je dis et surtout que bon, thérapie c'est pour tout le monde hein. on a tous notre grain de folie et si on va à l'extrémité de notre grain de folie on peut se faire interner donc on, il n'y a pas de il y a pas qui est moins que plus mais éventuellement, là, je le vois commencer une thérapie. ouais, parce qu'en plus, type, à un moment donné, je le vois vraiment colérique, s'énerver, vraiment clasher avec quelqu'un. Marlène est J'ai une femme de science hein, qui ressort. Il se protège beaucoup. Euh, il se retrouvera en retrait, il ne sera pas bien. Marlène, tu rentres dans un truc... Je, alors, je ne sais pas où tu en es par rapport à lui. Il y a que... Alors, attends. Tu de Marlène toi, je te vois vouloir tourner une page et partir, vouloir éclaircir une situation dans ta vie, y être un peu embêté à cause de cette femme de science justement. Euh, je pense que ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu te protèges. Sincèrement, que tu te protèges, parce que j'ai quelqu'un en face qui a, euh, qui, a, per, qui, a assez, qui a qui est assez qui est dans un déséquilibre très pathologique et en fait, euh, du coup, ça toi, ça va te ça risque de beaucoup te perturber, de beaucoup te toucher, alors qu'en fait, euh, bah, protège-toi, voilà, protège-toi, parce que. Euh, parce que bah, tu n'es pas sa thérapeute et tu n'es pas son infirmière enfin, En fait, tout simplement. Et, euh, et lui, il va vraiment travailler sur lui. Ça va lui faire du bien. Et puis après, il faut voir comment ça évolue entre vous. Mais Je te souhaite une excellente journée, Marlène. Je suis désolée, je suis très cage quand je dis les choses. Parce qu'en fait, répondre en 20 minutes, c'est très euh, tac, tac, tac, tac. Mais du coup, je me rends compte que peut-être que ce n'est pas évident. Parce que je viens d'envoyer quand même des infos qui ne sont pas simples. Mais je suppose que l'info que je te dis, tu, tu, tu le vois déjà, si tu veux. Parce que tu sais déjà que Nabil, en ce moment, il ne va pas très bien. Et je ne t'annonce pas un truc, ou alors c'est vraiment que, que tu n'as pas vu qu'il n'était pas bien et que tu, comme on fait très souvent les femmes, on croit que c'est nous l'erreur. Mais en fait, c'est lui qui va pas bien en ce moment. Je te souhaite une excellente journée. Sylvain, comment ça va Avec plaisir. Alors, le, mon numéro, c'est le 01 75 75 40 42. 01 75 75 40 42. Et à très très bientôt, ma belle. Sylvaine, comment ça va Alors, Sylvaine, est-ce qu'elle va retrouver l'amour bah, Déjà, l'avoir trouvé une fois dans sa vie, c'est pas mal, je trouve. L'avenir sentimental de Sylvaine. La vraie question, c'est est-ce qu'il vaut mieux trouver l'amour et le perdre ou ne jamais le trouver C'est question que je me pose à ma fille de 12 ans en ce moment. Alors, Sylvaine, Sylvaine. Euh, L'avenir sentimental de Sylvaine. Est-ce que Sylvaine va quelqu'un de qui va sérieuse et heureuse Oh, tu vas pas très bien, Sylvaine, en ce moment Bon, après, la période est anxiogène, ce qui veut dire que si on se sent seul, c'est encore pire. Il ne faut pas se sentir seul, il faut se reconnecter. <rire> Petite méditation, une connexion, un yoga, quelque chose qui te reconnecte au monde. On n'est pas seul, on est tous connectés. Alors, puis la physique quantique va bientôt le prouver. D'ici 100 ans, la, la science rattrapera le spirituel, on prouvera qu'on est effectivement tous connectés. Donc, comme ça. Alors, euh, j'ai un homme qui va trouver des opportunités faut une relation cachée. Ben, on est... n'a pas vu ça, Sylvain. Alors, attends, attends, est-ce que Sylvaine, mais bien sûr, tu vas retrouver l'amour. D'abord, la question, je la pose même pas. Mais quand je vois le détail, je vois bien quelqu'un qui va trouver des opportunités. Je vois une... je vois une réussite en amour. Ah, on m'avait dit qu'il fallait que, que je monte les cartes de temps en temps. J'avais oublié ça, excusez-moi, mais c'est vrai que vous aimez bien. Je vois une réussite. Et derrière la réussite, qu'est-ce que j'avais J'avais l'amour. Tu vois, donc, réussite en amour pour moi, c'est sûr. Ça, c'est le fait d'apprendre des choses, d'accord L'amour, c'est comme tout le reste, c'est un apprentissage. Comprendre ce qui n'a pas été, ce qui va aller. Euh, j'ai effectivement quelqu'un qui trouvera des opportunités et une nouvelle relation. Et du coup, j'ai bien, euh, bien une relation qui va marcher. Mais parce que vous allez faire les efforts qu'il faut et que vous allez apprendre à évoluer ensemble. Mais réellement, je crois vraiment que... Enfin, c est, c est pas, je crois maintenant c'est normal, c'est prouvé. Euh, le couple, c'est un apprentissage. Les couples qui tiennent, c'est des couples qui, qui, qui apprennent à vivre ensemble. Sinon, on s'en répéter tous les mois, nous les femmes. On, les, on divorcerait tous les mois les femmes. N'est-ce pas Enfin, en tout cas, moi, perso, je divorce tous les mois. <rire> mais oui, Sylvaine, pour la réponse, c'était donc oui. La réussite en amour. Si T'as vu les cartes, elles étaient magnifiques. Ah mince, j'ai pas vu le temps passer. Hein, sérieusement, alors j'ai dit une demi-heure, mais ça fait... Waouh, wow, d'accord, la demi-heure est passée. Ah attends, j'en prends une dernière. Euh, une petite dernière. Alors, Angèle, Angèle, est-ce que Angèle me demande si elle doit s'éloigner d'Henri J'aime bien ce prénom, Angèle. Est-ce qu'elle doit s'éloigner d'Henri C'est une excellente question, on va voir ça. Est-ce qu'Angèle, comment ça se passe d'abord entre Angèle et Henri L'avenir sentimental, il se passe entre Angèle et Henri Henri, j'ai un traitement thérapeutique en silence, ce qui veut dire qu'il le fait en douce, à mon avis. Il ment. Il ment. Il tourne le dos est l'esprit d'Henri vis-à-vis d'Angèle. Il cherche un équilibre avec une femme. Avec une femme. Euh, il pense à couper, il s'éloigne de toi, il ne donne plus de nouvelles, il veut les choses en douce, il veut faire ce qu'il veut. Euh, est -ce que... Écoute, franchement, Angèle, ouais. euh, <rire> Henri. Qu Alors quand je dis oui, c'est parce qu'Henri, pour moi, c'est quelqu'un qui veut être tranquille, qui tourne le dos déjà, donc à partir du moment où quelqu'un tourne le dos, ben, toi, tu es une princesse, il n'y a aucune raison que tu lui cours après. Oui, quelqu'un veut être avec toi ou c'est pas la peine, que ce soit clair. En plus, il veut éclaircir sa situation. Je vois quelqu'un qui a énormément de difficultés. Euh, et puis, il y a du mensonge, beaucoup de mensonges. Donc, à mon avis, il dit ce qu'il veut quand il veut. C'est quelqu'un qui, qui, qui manipule pour, pour faire que tu ailles dans son sens. Donc, il y a... Il y a, pas, il y a... Ça, pour moi, tu rencontreras quelqu'un d'autre. Tu rencontreras quelqu'un qui te rendra vraiment heureuse. Et c'est là que je pose la question, mais j'ai ressenti quand même avant de la poser. Hein. Écoute, c'est quelqu'un qui, qui en coupe, c'est quelqu'un qui ne me paraît pas totalement libre, hein, même pas libre du tout, qui te tourne le dos, qui n'a qui, qui pas l'intention de faire effort, qui, les efforts que tu mérites. Il ne te donnera pas le bonheur que tu mérites, tu mérites lui. Maintenant, la question est compliquée. Tu ne vas pas faire toute ta vie sentimentale en fonction des deux minutes qui viennent de passer. Mais pour moi, tu devrais commencer, avant de t'éloigner d'Henri, à augmenter ton, le respect que tu as pour toi-même, euh, te commencer à arrêter de te sous-estimer, arrêter de, de, de, de manquer d'assurance, à augmenter ton système vibratoire et si ton état vibratoire pardon et, et pour ça d'ailleurs il, il y a des conseils dans les vidéos que j'ai mises sur la chaîne Sarah et le monde de l'invisible hein, que vous avez trouvé sur YouTube et euh, YouTube et, et dessus tu as comment augmenter son, son état vibratoire parce que plus toi tu seras haute et moins tu accepteras qu'on te manque de respect qu'on te mente qu'on te cache qu'on te tourne le dos qu'on te je sais pas pourquoi d'ailleurs pourquoi accepter tout ça quoi on n'est pas et ça, à cause Adam et Ève. Alors ça aussi, je crois que je vais faire une petite vidéo sur Adam et Ève parce que ça commence à me... Adam et Ève, hein c'est la faute de Ève, on le sait que c'est la faute de Ève. Là, du coup, Eve, elle elles sont coupables. Eve, elle est diminuée. Eve, elle manque d'assurance. Et puis, Adam, il a tous les droits, le monsieur, il n'a rien fait, le pauvre. Oh, il y a eu un serpent et une pomme. Donc à partir de là, <rire> je suis désolée. Mais bon, tu vois, ça part, hein ça part tout seul. Mais c'est vrai que, que, voilà, donc il faut arrêter d'accepter de, de, qu'on te manque de respect. respect bien ordonné commence par soi-même. Je sais que c'est charité, mais c'est pareil pour respect, c'est évident. Ben, je suis désolée, le temps il est passé. Merci beaucoup. Ah, oh, merci Clarisse, c'est adorable. Merci Clarisse, elle m'a dit que je voyais juste. Là. Je le dis parce qu'elle me fait plaisir. <rire> merci beaucoup. Alors, juste pour vous rappeler, donc, vous pouvez me contacter en privé si je n'ai pas répondu à tout le monde. Au 01 75 75 40 42. 01 75 75 40 42. Et euh, si vous voulez, donc, je vous rappelle pour la chaîne YouTube, si ça vous intéresse, c'est Sarahel. Et le monde de l'invisible et vous avez autant de prédictions que des, euh, que des conseils pour améliorer votre vie quotidienne pour vous connecter au monde de l'invisible pour euh, vous donner des petits secrets sur le chiffre 7 ah, ils ont aimé elle a été appréciée ça là le chiffre 7 sur le chiffre les secrets inédits du chiffre 7 <rire> ou alors comment vous connecter à vos propres guides quand vous êtes seul chez vous petite bougie vous connectez vous pouvez le faire vous pouvez évoluer vous pouvez évoluer vraiment enfin on peut tous évoluer je veux dire est, on, est, on est là pour ça et je vous souhaite une excellente journée, euh, que des bonnes choses, euh, plein de, de lumière, de spirituel et d'amour. Et, et d'amour, <rire> parce qu'en ce moment, tout le monde en a besoin, tout le monde a besoin d'amour. Et de vous reconnecter, ne vous déconnectez surtout pas comme on essaye de faire en sorte que vous déconnectiez les uns des autres. Reconnectez-vous à, à l'univers et, et, et, et, et ressentez ce côté à vos ressentis et à vos ressentis. Faites-vous confiance. Et excellente journée, au revoir.